Bonjour à toutes et tous. Thomas de chez Defitech en direct du salon Batibo 2017 avec Joël de chez Attack. Alors vous connaissez bien évidemment la marque. C'est une marque qui est quand même très connue. Merci beaucoup Joël de nous accueillir sur ton stand. En plaisir. Alors tu vas nous montrer. Bon, c'est des produits exceptionnels. Hein, tu vas nous montrer quand même quelque chose qui sort, qui sort de ce qu'on voit habituellement. Et on sait que tu travailles dans une gamme dans une marque assez haut de gamme et c'est bien que là tu vas nous montrer des choses totalement exceptionnelles. Explique-moi ça. On est vraiment ici avec un produit super exclusif, avant-gardiste, qui est vraiment une des premières lancées, j'oserais dire, sur le Benelux à l'heure actuelle. Hein. On profite évidemment de cet événement de Batibo 2017 pour vraiment faire notre démonstration et d'avoir le plaisir et surtout cet avantage d'avoir ce produit aujourd'hui pendant ces 11 jours de Batibo. C'est un grand frigo qu'on a à l'intérieur en fait. C'est hein. un frigo, euh, je vais dire de dimension avec une largeur donc de 75 cm donc de niche. Voilà, Donc, oui, une belle largeur intérieure. Une très belle largeur qui permet de pouvoir évidemment euh, charger hein, euh, de familles nombreuses et tant d'autres. Ou même simplement le, le plaisir d'avoir des grands frigos. Euh, Tout à fait. Des célibataires peuvent avoir ça, il n'y a pas de souci. Oui, Tout à fait, exactement. Et ici, je vois qu'ici on a évidemment le réglage digital. Explique-moi un peu ces parties parce que ça c'est vrai que nous on a personnellement ce genre de frigo en magasin. Mais explique-nous un peu la différence parce que là on voit c'est du beau matériel. C'est quoi ces deux parties ici c'est ce qui en fait un petit peu l'exclusivité, j'oserais dire, donc de, de ce produit. Donc nous avons, hein, je vais dire, une grande capacité pour le côté donc, frais, hein, où nous avons un système de euh, cool flow qui permet de pouvoir avoir une répartition homogène hein, euh, partout, sans avoir de différence, je vais dire, de température. On n'est pas dans un eau frost ici. Nous ne sommes pas dans un eau no frost, d'accord. Avec la particularité, en effet, d'avoir un tiroir, supplémentaire qui me permet bien euh, aisément de pouvoir profiter d'avoir euh, des glaçons ah. jusqu'à que je comprenne bien ici tu as le frigo bien évidemment oui. les glaçons qui sont ici fabrique de glaçons automatiques automatique avec raccordement à l'eau tout à fait ici si on peut stocker pas que les glaçons on peut stocker euh, en, sa glace prix, son euh, frisco voilà, etc là. et exactement. ici la partie Congélateur. Alors, la partie congélateur, avec la particularité qu'avec ce tableau digital et donc programmable, je peux en user de trois manières différentes. Soit en congélation, en allant de moins 15 à moins 21 degrés, ok Ou soit pour une partie frais, en allant de 1 degré à 8 degrés, ou mieux encore, de pouvoir y aller stocker avec les températures requises, le vin rouge ou tant d'autres. Alors ici, une chose très très importante, quand on voit la... Là... La taille des charnières, hein, on voit quand même que toutes les portes sont amorties. Et encore deux, trois petites choses importantes à me signaler sur ce frigo. Particularité évidemment pour la porte, hein, dont on voit évidemment euh, la qualité des charnières utilisées, où on peut évidemment faire un réglage, tantôt également en porte soft close ou à une ouverture à 90 degrés. Ces charnières, quand on en voit le volume, peuvent se tenir puisque ce, ce frigo, aussi bien cette cave à vin sur le côté, puisse être habillé, habillé donc du même style des panneaux choisis avec votre cuisiniste ou du sur-mesure, mais aussi euh, de pouvoir avoir cette finition en full inox. Alors, euh, important quand même, le cuisiniste c'est des phytek, on est bien d'accord, hein. <rire> c'est très très important. Euh, ici, ici, parce que tu m'as parlé de la cave à vin, c'est là que je voudrais sauter, ici on a vraiment la cave à vin vitrée, Ok, donc là on est sur la même configuration que au niveau de ton frigo, là c'est une cave c'est une vraie cave à vin ou c'est un frigo amélioré Une vraie cave à vin, donc une cave à vin deux zones, avec le plaisir de pouvoir tantôt hein, euh, frapper les champagnes, tantôt euh, pouvoir euh, mettre le vin blanc et parler de conservation pour les vins rouges. Avec les possibilités d'avoir les cléettes également, puisqu'on est dans des produits de luxe hein, en soft close également aussi. Donc, et le gros avantage, on est là muni avec deux compresseurs. Donc c'est une vraie cave à vin. Donc on est vraiment, on l'a vu, Attack se positionne certainement comme un produit euh, haut de gamme. Il y a évidemment toute une grande gamme, on connaît on con la, la largesse de gamme. Ça c'est un produit nouveau, c'est exclusif si C'est un, je un me... produit totalement exclusif. On est les premiers à pouvoir avoir le plaisir. De pouvoir avoir ce produit présenté sur notre stand Attack Batibo 2017. Merci beaucoup Joël de ton accueil. Merci à tous toutes et toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager Facebook, YouTube, Pinterest. Laissez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci Joël. Merci.